Chers traders et investisseurs, vendredi 20 décembre, bonjour. Les marchés remontent et donnent clairement l'impression ce matin de faire un joli window dressing en ce jour des quatre sorcières vraiment très spécial. Nous, euh, nous ne sommes absolument pas surpris. Tout est donc normal et dans l'ordre des choses. Les marchés américains, ne l'oublions pas, ont atteint de nouveaux records hier et nous avons dépassé en particulier les 6000 points sur le CAC ce matin. Ce jour est donc un peu spécial, mais ne vous inquiétez pas, nous arrivons à le suivre puisque nous avons réalisé un magnifique strike ce matin, trois trades gagnants sur trois. Accompagné de deux superbes médailles, nous espérons faire au moins aussi bien cet après-midi. Nous serons fort vraisemblablement présents sur les marchés durant la période des fêtes. Nous espérons que vous serez nombreux à nous suivre. Nous vous souhaitons d'excellentes aides pour ceux qui seront absents de très bonnes vacances. Une très bonne journée. Un très bon week-end et à lundi.